Bonjour, je suis Armelle Timine et je suis spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Dans cette vidéo, je vais vous partager une séance individuelle que j'ai eue avec une jeune fille qui est étrangère, euh, qui est en réalité tchétchène et qui a sa culture propre. Et en fait, j'ai été très touchée d'accompagner cette personne parce que ça me rappelle en fait moi, il y a déjà des années de cela, où je suis allée voir une psychologue. Et en fait, moi, je suis originaire de Madagascar, pour ceux qui me connaissent, de culture euh, enfin, asiatique. Et on a notre propre culture dans notre pays. Et, et je me rappelle très bien quand je me suis fait accompagner par cette psychologue, que, où je lui racontais justement que ça nous arrivait, euh, euh, ben voilà... On... De dormir avec notre mère euh, parce que voilà on passait ou avec notre tante qu'on n'avait pas de problème avec ça euh, et que c'était ça faisait partie de notre façon de vivre on va dire et de là je me rappelle très bien que cette femme m'avait dit quelque chose qui m'a énormément choqué elle m'avait dit qu'il y avait de l'inceste de notre famille chose qui avait pas du tout juste on a une notion de de la proximité du contact de vivre ensemble puisqu'on a on vous dit comme dans une tribu en fait hein, euh, qui est différente euh, qui est différente que celle d'ici, on va dire. Euh, le mot inceste a été d'une violence pour moi, telle que j'ai arrêté euh, euh, les séances avec cette femme. Et en fait, j'ai compris à quel point c'était important, euh, quand on est accompagné, de respecter les, la culture, les valeurs euh, des personnes qui viennent me voir, ayant vécu ça en conséquence. Et justement là, c'était super de pouvoir accompagner cette personne qui avaient envie de rencontrer quelqu'un, mais avec leur propre culture. Ils ont leur culture propre, leur façon de faire propre, une approche qui est très propre à eux, qui n'a rien à voir avec une approche européenne. Et justement, de pouvoir respecter ça en conséquence et de l'accompagner, justement, tout en respectant sa tradition, en vivant ici en France, dans cette mixité de cultures. Euh, bah, je suis vraiment super ravie euh, de, de, de l'accompagner et je suis aussi super ravie que justement cette rencontre s'est faite pour elle parce que ça faisait des années qu'elle euh, attendait de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que si vous aussi vous avez votre propre culture, vous avez euh, des traditions qui vous sont chères, euh, sachez qu'en tout cas moi je suis sensible à ça, je suis dans le respect, de, de, de, dans l'accompagnement justement que je propose. Euh, de, de, de trouver une solution à travers le respect de votre propre culture. Et donc, je serais ravie de vous accompagner dans ce sens. Donc, vous pouvez venir, n'hésitez surtout pas. Euh, en tout cas, c'est non seulement un terrain connu pour moi, mais c'est un terrain que je respecte aussi beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. ou à partager cette vidéo. J'accompagne dans mon cabinet à Nice ou à distance aussi par Skype. Donc, je serai... Ravie de vous accompagner vers l'ouverture des possibles pour vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.